goûter des animaux. Bonjour les amis, je vais vous chanter un secret. Quand des mots blessent mon cœur, je peux calmer ma Et on arrive dans la vallée des couleurs. C'est un lieu enfantin où tout le monde est joyeux. Quand vient Gilles, le... Et danser, chanter avec nous! Épisode 5: La poule. Cote, cote, cote. Bonjour, les amis. C'est le goûter des animaux. Youpi, je tourne comme une toupie. Mais où est le lutin Gilles? Lutin Coucou, me ben voilà! Bonjour, Audrey. Bonjour, lutin -Gilles. Bonjour, les amis. Dis, qui est notre invité aujourd'hui pour le goûter Tu vas voir, il est ici. Ah oui C'est une... c'est un rouge-gorge. Non, c'est une poule. Mais regarde, sa gorge est rouge, donc c'est un rouge-gorge. Non, arrête. C'est une poule, elle a une crête. Ah, mais oui. Dis, comment s'appelle-t-elle Attends, je vais lui demander. Paulette, elle s'appelle Paulette. Oh, c'est rigolo, Paulette la Paulette. Bonjour Paulette. Dis, veux-tu venir t'asseoir avec moi Côte-côte, oui, côte-côte, oui. Alors, voici la place des invités. Et moi, je me mets à côté. Comme ça, on est côte-à-côte, côte-côte. Et maintenant, je vais vous préparer une boisson pour le goûter. Ah oh oui La cacophonibule. La cacophonibule, c'est parti en musique Voilà, c'est prêt wow. Tiens, Audrey Hum, ça n'a peut-être pas le goût du thé, mais ça me donne envie de goûter. Oh oui Dis Paulette, que veux-tu pour le goûter Peut-être un verre de terre Côte-côte non, côte, côte non Oh, elle voudrait un goûter pour voler dans les airs Oh, alors on va te faire un goûter en forme de montgolfière Oh, bonne idée Et pour le faire, on aura besoin... D'une poire Oui Et d'un kiwi Et maintenant, place au goûter mmh. C'est parti pour un goûter en forme de montgolfière. Je prends une poire. Je l'épluche. Et côté que, je coupe un petit bout. Voici le ballon de ma montgolfière. Puis, je prends un kiwi. Je le coupe en deux et je garde une des moitiés à laquelle je coupe un petit bout côté arrondi. Voici la nacelle de ma montgolfière. Ensuite, je creuse un trou dedans et je la mets de côté. Maintenant, je prends quatre biscuits de forme allongée. Avec des cure-dents, je pique quatre trous à la base de ma poire. Et j'y insère mes quatre biscuits. Enfin, je fais quatre trous dans ma nacelle kiwi. Et j'y plante l'autre extrémité des biscuits. Voici ma montgolfière. Oh Je peux aussi la décorer avec des pépites de chocolat. Ça y est, Paulette La montgolfière est prête Et elle décolle Bon voyage, Paulette et hey, reviens, poulette! Attends, je vais t'aider à descendre de la montgolfière! Oui, parce que nous allons chanter une comptine sur une poulette! C'est parti! Cote, cote, cote, une petite poule. Frotte, frotte, frotte, frotte, frotte la terre. Quand le printemps chasse l'hiver, les poulettes chassent les petits vers. Cote, cote, cote, une petite poule. Tricote, cote, un petit pull C'est l'hiver, fini la chasse Les petits vers sont sous la glace On l'a refait Oui, encore plus vite euh... oui. Cote, cote, cote, une petite poule Frotte, frotte, frotte, frotte la terre Quand le printemps chasse l'hiver Les poulettes chassent les petits vers Cote, cote, cote, une petite poule Tricote, cote un petit pull. c'est l'hiver fini la chasse, les petits vers sont sous la glace. À chanter ça fait drôlement du bien. Et aussi bouger les mains. Oui, est-ce qu'il t'a plu notre goûter des animaux, Paulette Oui, côte-côte, oui. <rire> Et toi, Audrey, tu as retrouvé le sourire Oui, la vallée des couleurs m'a chatouillé le cœur. Et tu reviendras au goûter des animaux Oui. Alors rendez-vous au prochain goûter. Au revoir les amis